Comment faire pour prendre une décision quand on n'a que des informations contradictoires euh, et des contre-vérités et qu'on ne sait plus qui croire Donc bienvenue dans cette vidéo, ça va être le, le sujet. Je viens de regarder un, un, un documentaire, euh, toute tout petite vidéo de 5 minutes en fait, qui euh, où certains scientifiques a, a, avancent les éléments comme quoi il euh, n'y a pas de crise climatique, que ça fait 300 ans qu'il y a une augmentation de la température, que ça vient après la petite glaciation et que tout ça est naturel et qu'en fait il y a aucun impact, ou quasiment aucun impact de l'humanité, de l'humain sur euh, le problème climatique. Donc euh, effectivement, quand on croit ce genre d'infos, ça met, ça met une claque. On se dit, et si c'était vrai, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort On ne sait plus trop qui croire. Et euh, en ce qui me concerne, je, là on est en décembre, fin décembre 2020, j'ai croisé énormément d'informations totalement contradictoires ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, où... L'histoire a été truquée, euh, des scientifiques disent une chose et d'autres disent le contraire. Et donc, on sait, je ne sais plus qui croire à certains moments. Donc, je me pose cette question, mais comment faire lorsqu'on on a tellement d'informations contradictoires qu'on ne, qu ne sait plus qui croire et que notre mental est en train de perdre pied Donc, en réfléchissant à cette question-là, il me dit bah, il faut bien continuer à vivre, il faut bien continuer à avancer, il faut bien continuer à prendre des décisions. Euh, sinon, on ne fait que subir. C'est-à-dire que le non-choix reste un choix euh, et pour moi, il n'y a qu'une clé fondamentale là-dessus, c'est de ne plus écouter tout ce qui arrive de l'extérieur. Et de dire, ok, quelle est ma vérité à moi Quelle est ma vérité intérieure Et je crois profondément qu'on est invité, en tout cas, l'époque qui vient nous invite à grandir, évoluer, pour retrouver de l'autonomie et décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut croire. Mais alors, quel va être le critère quel est le critère qui fait qu'on va considérer une information juste ou une autre fausse Qu'on va adhérer à une croyance ou qu'on va rejeter une croyance et qu'on va aller dans un sens ou l'autre Pour ma part, ça va être l'écoute intérieure. Ça va être le fait de descendre dans le corps, voir la réaction du cœur et se mettre à écouter ma divinité intérieure, mon cœur. Me centrer au niveau de mon cœur, poser mon attention dessus, bien la raciner, bien l'encœur, me dire « Ok, tout est en moi, que me dit ma vérité intérieure ?» Et en suivant cet élan-là, cette intuition, cette vérité intérieure, je n'ai plus besoin de savoir si papa, maman, les médias, le gouvernement, le médecin, le scientifique a raison. Je vais simplement prendre la décision de suivre moi pour être autonome. Euh, et surtout pour dire, ben, vu que je n'ai pas d'éléments et que je n'ai pas l'omniscience pour tout comprendre, le big plan de Dieu et avoir toutes les informations, de toute façon il y a trop d'informations aujourd'hui submergé tellement il y a d'informations, je vais simplement filtrer avec ça, me dire ok, je vais à droite ou je vais à gauche est-ce que je pense que réellement il y a un problème avec le climat et que je me dois ou je me sens engagé à faire quelque chose ou non, même si je fais partie d'une minorité je pense que c'est un mouvement naturel tel qu'il y a déjà eu des réchauffements, des refroidissements des glaciations et je suis dans une, un cycle naturel et je suis simplement un humain, une créature de Dieu sur cette planète qui fait partie d'un cycle naturel. Donc, c'est cette écoute intérieure qui me semble primordiale pour retrouver de l'ancrage, pour retrouver de l'aisance, et surtout pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire « ok, je vais m'écouter à moi ». Donc, ça me semble vraiment important, et pour moi, la crise qu'on peut appeler crise du Covid actuellement est une grande invitation à cela est une grande invitation à retrouver notre vérité intérieure et de cesser d'écouter tout ce qu'on nous dit à l'extérieur. De retrouver notre souveraineté. Est-ce qu'il vaut mieux que je sois vegan, végétarien ou que je mange de la viande Ça dépend. Est-ce qu'il vaut que je mange cru ou chaud Bah ben, Moi, l'hiver, j'ai besoin de chaud. Mais il y a des personnes connais qui ont besoin de cru. Donc je ne crois pas qu'il y a de vérité euh, qui corresponde à tout le monde. Je pense qu'en revenant dans notre écoute intérieure au niveau du cœur, on va pouvoir connaître notre Vérité personnelle. Et ça va nous permettre de reprendre notre souveraineté et de choisir pour soi-même ce qu'on veut. Alors, cette posture, cette position intérieure, effectivement, elle demande un acte de foi, quelque part, se dire bah, je ne vais plus attendre de savoir ce que me disent les bouquins, les vidéos ou autres, je vais décider par moi-même, et Inch'Allah, on verra bien euh, si j'ai raison ou pas, les faits et la vie me le montrera. Mais ça amène sur un autre chemin également, c'est de retrouver sa liberté. Et du coup, si je décide de m'écouter moi et que j'ai des valeurs bienveillantes, respectueuses vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis des autres humains, est-ce que j'ai besoin de policiers ou de gouvernements de me dire ce que je peux faire ou pas faire Est-ce qu'il y a encore du sens d'être euh, dans un système de société Je ne suis, suis pas convaincu de ça. <rire> donc ça va. <rire> je ne suis pas convaincu, donc on verra de l'avenir. En tout cas, si... Euh vous êtes appelé, si ça fait sens pour vous, si ça résonne, ce propos de retrouver votre vérité intérieure. Ce qui pour moi m'aide aujourd'hui, euh, c'est la respiration, le sport, l'enracinement, l'ancrage et laisser rayonner cette expansion d'amour qui émane de mon cœur. C'est vraiment les piliers fondamentaux qui fait que ça me permet de plus en plus de revenir à l'intérieur, de reprendre contact avec ma divinité intérieure, ma souveraineté intérieure et de laisser émerger mon intuition, euh, mon guide intérieur, le message de mon âme, appelez comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, et ça me permet de me guider, de me dire est-ce que je dois y aller ou pas. Alors je, je traverse en ce moment des choix difficiles parce que euh, <rire> ça ne me demande que des actes de foi. Je veux voyager, j'ai besoin d'un visa étudiant. Et il se trouve que avant que je sache si j'ai le visa, eh bien je me retrouve à devoir payer peut-être 4000 euros pour avoir ce visa. C'est vraiment le genre de choix que j'ai en ce moment. Et me dire, bon mince, euh, j'aurais préféré payer après être sûr d'avoir mon billet d'avion, être sûr d'avoir mon visa pour pouvoir voyager et partir dans cette université. Et là, la vie me fait non, tout le contraire. Tu veux y aller ou tu ne veux pas y aller Sur En quoi tu crois Dans quelle réalité Est-ce que tu penses que c'est ton chemin ou est-ce que tu penses que c'est pas ton chemin et donc tout mon mental, qui est très cartésien pour moi, hein, moi j'ai un baquet, je suis scientifique au, au départ, euh, et bien en fait il éclate parce qu'il n'a aucune prise. Il n'a aucune prise, il n'y a aucun montage euh, je dirais euh, théorique qui me permet de dire « Ok, d'abord je vais acquérir telle information, puis telle information, et après ça me permet de faire ce choix. » Non, en fait c'est « Tu fais le choix, tu t'engages, et après tu verras bien euh, si tu étais sur ton chemin ou pas, on verra. » Il y a d'abord cet engagement et cette foi. Et donc je remercie euh, chaleureusement la vie pour ça et sincèrement de, de me mettre sur ce défi-là de dire ben ok osons maintenant osons cette écoute intérieure que j'ose moi avec moi uniquement et je serais ravi de savoir comment vous euh, si vous vivez ce genre d'événement si vous vous retrouvez face à ces défis également euh, si vous vous sentez submergé par des informations complètement contradictoires, comment vous faites pour arriver à ça Est-ce que vous partez vous balader Est-ce que vous méditez Est-ce que vous faites des cercles de parole euh, Voilà, ce, ça pourrait être inspirant si on partageait chacun nos points de vue là-dessus, de, ben, voilà, devant l'ensemble des informations contradictoires, les vaccins sont dangereux, non, ils ne sont, ils sont pas dangereux, euh, ils sont bons pour la santé, ils ne sont pas bons pour la santé, il faut confiner, il ne faut pas confiner, bref, des exemples comme ça, on en a une multitude actuellement, euh, Comment, comment vous faites Est-ce que ça passe par le sport Est-ce que ça passe par la méditation Ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire, et puis si certains d'entre vous ont besoin d'outils pour s'enraciner, s'ancrer, se connecter au niveau du cœur, augmenter votre fréquence vibratoire, vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à une formation que j'offre gratuitement, qui s'appelle BAOM, la boîte à outils de l'âme, où vous trouverez des outils de nettoyage, des outils d'ancrage puissants, d'enracinement également, et voilà. Sur ce, merci de prendre soin de votre lumière, merci d'être en relation de cœur à cœur avec les humains. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.